Salut On se retrouve pour une petite vidéo de test où on va tester du miel de cana dans cette vidéo-là. Le miel de cana, donc euh, un petit peu euh, psychédélique, euh, relaxant, euh, de ce que, euh, que j'ai pu en voir. Hein, la manière dont ça a été vendu, disons. Donc, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc voilà, les petites pochettes de miel... Ah oui, on a une petite odeur de canage, j'imagine. Donc, des petites pochettes individuelles de miel. Vous voyez. Donc, sympa. Ah, il y a moyen que ça puisse ouvrir de l'arrière. On a une fente. On va pas le tenter. On va le faire safe au ciseau. Ça, faut être tranquille donc du coup je vais tenter ça dans une infusion vous ne voyez pas mais c'est un thé au citron ok genre, voilà il y a du thé au citron c'est bien rempli du coup là on a euh, cinq sachets avec celui-là hein. donc ça si en fait 5 là il y en a plus de 4 euh, du coup c'est bon c'est noté jusqu'au Octobre, novembre, décembre. Jusqu'en octobre 2021. Donc bon pendant un an environ, j'ai l'impression. Donc on va ouvrir ça. Alors, tac, je l'ouvre en coin. Pachette de thé. Donc on va on va le vider en entier. Hein. De toute façon, moi j'ai l'habitude de de remplir les infusions avec du, t avec du miel Donc, euh, il y a une texture un petit peu granuleuse à l'intérieur mmh. on a un peu comme du sucre à l'intérieur vous voyez pochette passée quasi entièrement, je vais ouvrir encore un cran C'est un petit goût sympa de plante. <rire> J'arrive pas à le comparer à un hmm. peut-être euh, un peu de la réglisse ou de l'anis de loin. Ouais. On va laisser tout ça infuser et bien refroidir, surtout. Ok. Donc, euh, miel de cana, euh, ensemble de pochettes de miel, acheté sur le site Zamnesia. Donc, euh, site très cool. Euh, enfin, c'est un lieu situé à Amsterdam, hein. Ils vendent principalement euh, tout ce qui est graines de cannabis, de weed, de bœuf, tout ça, de, de marijane, marijuana. <rire> euh, des, voilà des graines de cannabis et ils font également, donc vous pouvez acheter euh, des pipes, des bangs, euh, tout ce qui est le matos à rouler, à fumer. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Du matériel également pour euh, la pousse de plantes, des engrais. Vous pouvez également tester des capsules pour des tripes, ou arrêter des tripes. Donc voilà, miette de Cana Happy Honey, 5 sachets. Cana Happy Honey is a relaxing blend of honey, Cana, celestium, Stortosium, and Valerian Root. Mixed in a beverage, it will include and will relax the feeling and will add some delicious flavor to your drink. Donc voilà à Amsterdam. Donc euh, très cool pour ça, miel de cana donc euh, ça ça va, on a une odeur de pointe, j'arrive pas à la décrire. ou sachet étanche, étanches, refermables, tout ci, tout ça quoi, mais c'est vraiment bouillant, donc je vais couper puis on se retrouvera tout à l'heure, bon du coup on se retrouve genre euh, 5-10 minutes plus tard, alors c'est un peu plus refroidi, j'ai pu un peu en, en prendre, euh, on a toujours donc l'odeur de plante, de canin, qui est, qui est sympa, hein, qui se lie bien avec l'odeur de thé. Mm. Après, euh, en tant que tel, avec le, le thé au citron, bon, ça n'a pas énormément de goût. Mais euh, c'est bon, ça va. C'est pas un truc de ouf, je trouve. Mais euh, bon, ça va. Mm en tout cas euh, euh, s'il y a du sucre ou autre dedans enfin le miel en tout cas on le sent pas des masses hein, ça franchement franchement le miel on le sent euh, franchement pas vraiment mais mais bon c'est assez neutre là sur le coup pour l'instant mmh. Ah la moitié on le sent un peu plus. Au niveau de la vue, il euh, n'y a pas de problème. Ouais. C'est pas un truc de ouf. Jusque là, ça pas... va- Peut-être qu'il faut le bouffer direct. Hein peut-être ce qu'il faut faire euh, ta -ta -ta. est ce que j'ai quelque chose à bouffer j'ai les amandes. on va passer ça avec un peu de chocolat noir parce qu'actuellement du coup on euh... en veut sans couille. Hum. Mmh. On le sent sur la fin. Bon, oh, c'est un peu rugueux sur le palais. On sent que ça pénètre. <rire> ah oui, on a tout le tout le contenu qui est au fond. Bon, bon on a tout. Oh. Un peu fade sur la fin. On va, tout, euh... on va tout tout consommer. Non, on a tout consommé. On va voir si ça. Si ça fait quelque chose. Ou pas. Alors, euh... du coup, avec le la, la truc de cana là, euh, au bout de. Oh, ok. Alors, euh... physiquement parlant, euh... c'est pas un truc de jetarbé non plus. Hein mais ça fait un peu un effet comme quand tu es bourré, légèrement, très légèrement, euh, au niveau de la vue, ça force un petit peu derrière les yeux, presque à palpiter un peu. C'est pas. Voilà. Ça force un petit peu au niveau de du dos, au-dessus de, du bassin, à l'arrière. Ici là. Euh, après voilà, au niveau de la de la tête tu sens que il y a un petit truc qui se passe c'est pas c'est pas dérangeant c'est comme quand tu voilà tu bois un peu et tu sens que ça agit tu fais <rire> mais c'est pas ça va pour le moment ça va et je sens que ça force un peu derrière les yeux dans la tête c'est un peu la vue ça va J'ai un petit frise un moment mais léger Sinon, euh, ça va... Euh, ça va. <rire> du coup, euh, sur le coup, pour le miel de cannabis, c'est vrai que c'est un peu une sensation apaisante et relaxante. Ça fait un peu comme les effets de l'alcool sans l'alcool. Mais très léger, hein, vraiment, euh, entre la bière et le panaché, tu vois, entre les deux, quoi. Euh, et euh, du coup, euh, c'est sympa. C'est rock sur l'accent, quoi, ça. Donc, euh... donc euh, ouais, pour ça, quoi, pour l'instant, plutôt cool. Mais, ça euh, n'a pas le goût du sucre de du miel. Hein. Pas du tout. Vraiment, tu sens que dalle, quoi. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc euh, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos où on teste des drogues en tout genre, des, des graines et des, des infusions, des, des boissons, des trucs de tous les côtés. Donc euh, bah, dites-le en commentaire, c'est au cas où, bonne défonce.